Bien, bonjour euh, Monsieur le Procureur Général, Monsieur Samamonti. Euh, nous allons procéder donc à cette de, audition dans le cadre de la mission d'information euh, sur la, la question de la réorganisation de la police nationale, de sa départementalisation et plus précisément le sort réservé à la police judiciaire et aux missions de, de police judiciaire. Euh, ma co co-rapporteure euh, Marie Guévenou est en visio et, euh, et suit les travaux euh, avec nous. Euh, on va vous laisser d'abord faire une petite prise de parole à un propos liminaire avant d'échanger de, de, euh, ensemble euh, on a souhaité vous, vous auditionner parce que vous avez eu une expression euh, publique sur cette euh, cette réforme de de la police nationale sur cette départementalisation vous avez même déclaré euh, que euh, cette organisation était quatre fois mauvaise euh, et donc euh, ça nous a évidemment euh, interpellé euh, du fait de votre position de procureur euh, général près la cour de de, de, de Versailles. Et donc on aimerait pouvoir vous entendre pour que vous exposiez votre, votre analyse de, de cette réforme et notamment à l'aune des, euh, des déclarations plus récentes qui ont été faites par le, le, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, de ce qui a pu être modifié, ajouté dans l'annexe la, de la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur comme garantie, notamment le respect de l'article 12 et 12-1 du, du code de procédure pénale. Enfin, voilà, toutes ces, ces évolutions qui ont été apportées, en tout cas ces, ces annonces publiques, euh, est-ce que pour vous ça change euh, l'analyse que vous aviez de, de, de cette réforme et, euh, et dans quel sens Je ne vais pas être plus long puisque l'intérêt c'est de vous entendre et je vous cède tout de suite la parole. Voilà, parfait. Je vous remercie, euh, euh, monsieur le député, madame la députée, de de m'avoir invité à, à m'exprimer euh, devant vous. Je le fais euh, en mon nom personnel et au nom de la conférence nationale des procureurs généraux qui m'a aussi euh, euh, mandaté à, à, à cette fin. Euh, et ce que je veux dire, si vous voulez, c'est les, les, les, les propos que j'ai pu tenir en audience de rentrée et qui permettent euh, euh, en audience toujours une liberté de parole propre, propre au ministère public. Je n'oublie jamais, euh, jamais mon statut. Euh, ça résulte à la fois euh, de, de l'examen de, des principes et des modalités de cette euh, réforme et aussi de, de l'appartenance qui est la mienne à un groupe de liaison mis en place par la direction des affaires criminelles et des grâces à la fin de l'année 2021 et qui s'est réuni par trois fois au cours de l'année 2022 et qui a notamment euh, entendu euh, en juin 2022 euh, la nouvelle structure de projet après euh, le départ de Frédéric Dupuche euh, euh, qui a conduit à, à quelques attermoiements, semble-t-il, dans la gestation de cette, de cette réforme. Donc, si vous voulez, c'est parce que euh, euh, ce que je tiens à souligner, c'est que cette appartenance, ce groupe de liaison et, et moi, je me base, si vous voulez, sur les éléments qui ont été communiqués dans euh, le cadre des travaux de ce groupe. Ça a résulté pour moi de, de, de rapports hein, très, que je tiens d'ailleurs à la disposition de votre de votre mission que j'ai adressé dès novembre 2021 à euh, la direction des affaires criminelles et grâces euh, pour marquer qu'elle était. Euh, euh, le, la surprise et, et les, les craintes liées à cette réforme. Bon, moi, si vous voulez, ce, ce, pour être très simple, c'est vrai que les propos que j'ai tenus à l'audience, c'est précisément des propos qui ont, été, qui ont pu être qualifiés d'anaphoriques, mais pour marquer effectivement les, les, un peu les, les choses. Euh, ce, ce que je relève, si vous voulez, c'est que d'abord, cette réforme, euh, elle, elle procède euh, du livre blanc sur la sécurité intérieure. C'est les pages 173 et suivantes de ce livre blanc sont intéressantes parce que euh, c'est clairement l'objectif de la réforme, c'est accroître la maîtrise de l'autorité préfectorale sur la police nationale. C'est l'objectif en, euh, en toutes lettres. Euh, ensuite, si vous voulez, donc, c'est une première interrogation parce que derrière, ça vient euh, la, quand on parle. Police nationale et qu'on parle police judiciaire, c'est historiquement un double rattachement. C'est un rattachement à la fois au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice sur deux choses qui sont normalement très strictement euh, définies. Il y a la police administrative historiquement, en gros la prévention et euh, la police judiciaire. C'est euh, la répression. Et, et, et aujourd'hui, on peut d'ailleurs se demander si ces notions ne sont pas battues en brèche par la notion de continuum de sécurité hein, qui, euh, qui, derrière, mêle, euh, mêle un peu les gens. Et d'ailleurs, on peut même se demander si la finalité du droit pénal, est-ce qu'elle n'est pas en train de basculer d'une finalité répressive à une finalité préventive. Bref, euh, l'objectif. L'objectif, ensuite, si vous voulez, la gestation. La gestation d'une... Du, moi, si vous voulez, si on... Je, je crois toujours que les mots ont un sens. Et qu'une euh, expérimentation pour moi, c'est une expérimentation qui suppose que euh, ceux qui sont véritablement partie prenante à la chose, euh, les deux ministères intéressés, soient associés à la gestation véritablement de cette réforme et, et que derrière, euh, euh, au delà de cette association, et eh bien que ceux euh, qu'on qu en tire à tête reposée un bilan pour euh, décider ou pas de son euh, de son extension. Janvier 2021, c'est vous le savez comme moi trois départements. Euh, et, et, et de mon point de vue, si vous voulez, il n'y a pas eu véritablement d'association du ministère de la Justice euh, à cet égard. Ensuite, si vous voulez, c'est cinq autres départements et vous les connaissez aussi bien que moi. Et pour une annonce, pour des annonces, des... Euh, Dès, en réalité, le courant du premier semestre 2021 et septembre 2000, euh, 2021, au terme du Beauvau de la sécurité, l'annonce de la généralisation de cette réforme sans véritablement e expérimentation. Donc, si vous voulez, c'est une surprise du point de vue de cette, de, de, de, de cette, de, de, de cette gestation. Et, et, et, et si le propos se voulait anaphorique, il se voulait pour autant euh, réel et, et fondé. Et c'est vrai que du point de vue de ces modalités, et je vais y revenir en ce qui concerne, la, il n'est pas de mon propos de dénier la réalité d'une crise d'une euh, certaine euh, euh, police judiciaire, mais euh, ce qui, en ce qui concerne la police judiciaire au, au sens large, c'est-à-dire les actes de police judiciaire au-delà de la police judiciaire au sens strict, c'est-à-dire les héritiers des, des brigades mobiles de, de, euh, de, 19, de 1907, eh bien, euh, les, les modalités, si vous voulez, de, de, euh, de, de cette... Euh, en ce qui concerne, euh, du coup, j'ai perdu le fil de mon propos, donc euh, une réforme qui se fait pour l'essentiel dans ces modalités à moyen constant, à moyen d'OPJ constant d'enquêteurs constants. Or, le véritable sujet, et je vais y revenir là-dessus, c'est précisément la discordance en, entre ce qui peut être la police en tenue et ce qui est euh, euh, la police euh, judiciaire et les moyens de la police judiciaire, et notamment certains services de police judiciaire. Donc, des, euh, si vous voulez, du, du, du, une réforme qui se fait très globalement et c'est ce qu'a dit euh, le chef de projet lorsqu'il est venu devant le groupe de travail auquel j'appartiens le juin dernier en disant euh, cette réforme, pour l'essentiel, elle se fait à moyen constant. Je passe, si vous voulez, le fait d'étendre la qualité d'OPJ, vous avez vu à travers la Lofmi, etc. Mais ça, c'est pas en, en, en nombre. Et ce qui est annoncé, ce que j'ai pu lire, c'est que si effectif supplémentaire il y a, il concernerait la tenue euh, le, le, euh, et, et la voie publique et, et, et, et, et pas la problématique de la police judiciaire. Alors, et une réforme, si vous voulez, qui dans ses perspectives, elle, elle ne laisse pas d'inquiéter. Mais ça, et pour cela, il faut aborder, si vous voulez, euh, l'organisation euh, territoriale qui est projetée, même si, si vous voulez, au moment où moi, j'ai je, je, je lu ce qui euh, des annonces. Mais je m'en tiens, si vous voulez, à ce qui a été communiqué au groupe de travail auquel j'appartiens. En dernier lieu, un certain nombre de textes à la Direction des affaires criminelles et des grâces qui sont très flous sur l'organisation... De, euh, euh, qui, est, qui est projeté et sur le fait que, si vous voulez, le principe de la départementalisation n'est pas en soi remis en cause. Donc, si vous voulez, c'est ce niveau départemental, je vais y revenir ensuite directement ou dans le cadre de vos questions, eh bien, qui, qui, à un moment donné, ne peut pas répondre aujourd'hui aux besoins qui sont ceux de, euh, de formes de délinquance plus structurées, plus organisées, Moins visible et qui se déroule très largement à un niveau départemental. J'en reviens euh, et je suis un peu le canevas que vous m'avez, euh, que vous m'avez, je pourrais d'ailleurs à terme vous, vous, vous renvoyer ce document de questionnaire avec un certain nombre d'éléments de, de, de, que j'ai déjà d'ores et, et déjà pu, pu développer. Mais euh, il n'est il il pas de mon propos de dire qu'il n'y euh, a pas une crise de, de la police judiciaire. Si vous voulez, il y a un constat. Le constat, c'est celui d'un déficit. Et ça, c'est un constat, si vous voulez, que moi, je partage par un échange de correspondance que j'ai avec la direction des affaires criminelles et des grâces, le directeur des affaires criminelles et des grâces. En décembre dernier, je lui écris en novembre, il me répond en, le 20 décembre 2021, il me dit « Oui, vous avez raison, il y a un déficit quantitatif d'enquêteurs euh, et qualitatif d'enquêteurs. Oui, vous avez raison, il y a un accroissement corrélatif des stocks. » Oui, vous avez raison. Il y a une dégradation constante de la qualité, euh, de la qualité des enquêtes. C'est vrai. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose que je partage avec le premier président parce que je ne suis pas seul à m'exprimer. Il y a le premier président de Versailles, Jean-François Benel, qui, au-delà de son prédécesseur, qui partageait les mêmes préoccupations, s'exprime avec moi. Ce n'est pas que le procureur général, parce que si on parle police judiciaire, ce n'est pas que le ministère public, c'est aussi le siège les juges d'instruction et qui euh, dirigent euh, et supervise les enquêtes les plus importantes. Donc un constat, mais un constat qui est différencié. Un constat, si vous voulez, tous les services enquêteurs ne sont pas concernés. Pour l'essentiel, la gendarmerie, ça va. Il y a des tensions pour les judiciaires Moi, si vous voulez, je ne peux parler véritablement bien que de ce que je connais. Ce que je connais, c'est. Euh, mais c'est daté maintenant. La police judiciaire marseillaise, la police judiciaire euh, lyonnaise, mais la police judiciaire versaillaise, je la connais. Je la connais. Et, et, et si vous voulez, quand j'ai des contacts avec le directeur régional de la police judiciaire et qui me dit qu'en moyenne, il est obligé de recourir à des heures supplémentaires à raison de euh, un mois par enquêteur et par an, je dis que là, ça signe immanquablement des tensions. Euh, ensuite, si vous voulez, les sujets, ils sont où les sujets, ils sont sur les services déconcentrés de la direction de la centrale de la sécurité publique. Ils sont euh, euh, d'ailleurs peut-être moins sur les sûretés départementales, encore que, que sur les circonscriptions de sécurité publique, les commissariats. Parce que c'est dans ces zones-là, et dans les zones urbaines les plus exposées à la délinquance, qu'on trouve les situations les plus dégradées et qu'on trouve les stocks... De procédures en cours dont on, reparlera, euh, dont on reparlera sans doute au cours de, de cette audition et les cas échéants, en réponse à vos questions. Il faut bien voir que la situation de ces services, elle est aggravée par la pression actuelle qui est liée au contentieux des violences intrafamiliales et des violences conjugales. Moi, si vous voulez, je, je n'aime pas les messes. Je n'aime pas les grands messes et les grandes réunions de police judiciaire où euh, les procureurs généraux et les procureurs de la République se regardent en chaîne de faïence avec les responsables de services enquêteurs. Euh, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est d'aller voir responsables de services enquêteurs. J'essaye d'y aller une fois par an et, et, et c'est ce que j'ai fait récemment avec le directeur départemental de la sécurité publique du Val d'Oise. Il parle de cannibalisation, cannibalisation par euh, la hausse de ce contentieux. Et la pression de ce contentieux sur les services enquêteurs. Et on a donc, si vous voulez, une crise, une crise de ces services enquêteurs euh, qui relèvent de la direction centrale de la sécurité publique. Une crise qui, de mon point de vue, est devant nous, parce qu'au-delà des violences conjugales c'est les violences intrafamiliales et c'est en perspective euh, une circulaire qu'on nous annonce sur les violences contre les mineurs, ou, de manière générale, les atteintes volontaires aux personnes. Il y a une crise. Je ne veux pas dire que cette crise, elle ne concerne pas d'autres services. On pourrait parler de la délinquance économique et financière, qui, c'est vrai, est très largement, et depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, sauf quatre très particulier, émergence du SNDJ, euh, si vous voulez, de services spécialisés, PNF, mais globalement, on a vu complètement se contracter les services spécialisés, et notamment des PJ. Donc, il y a le constat, si vous voulez, le constat d'une crise, d'une crise réelle, mais d'une crise différenciée et d'une crise, si vous voulez, qui concerne au premier chef les services euh, euh, déconcentrés de la direction centrale de la sécurité publique. D'ailleurs, quand on reprend les écrits qui ont pu être euh, adressés à la direction des affaires criminelles et des grâces et qui nous ont été rétrocédés à hein, nous, les procureurs généraux de Frédéric Devaux, il vous dit quoi Il vous parle de stock il vous parle de la problématique des stocks. Et ça, si vous voulez, au-delà de l'exigence du livre blanc de la sécurité intérieure et de la maîtrise de l'autorité préfectorale, c'est la problématique des stocks et de leur apurement entre guillemets, ou de leur maîtrise, qui est un des enjeux principaux assignés à, à cette réforme. Alors, il y a un déficit d'attractivité, c'est sûr, de la fonction de police judiciaire. Euh, là encore, si vous voulez... Ce déficit, il concerne les services déconcentrés de la Direction centrale de la sécurité publique et services actuels au, au plan principal. Pourquoi Pourquoi Parce que vous avez... Un déficit, je l'ai déjà dit, manque d'enquêteurs en quantité et en qualité. Moi, si vous voulez, quand j'ai commencé ce métier, les brigadiers de police, ce pas des interlocuteurs du parquet. On avait affaire à des inspecteurs divisionnaires devenus des commandants de police, etc. Aujourd'hui, et ce n'est pas une critique, c est, c est, on, on a des enquêteurs qui peuvent, être, euh, qui, qui peuvent être de bon niveau, mais pas que. Donc il y a un manque. Le, le, le fondement essentiel, si vous voulez, c'est véritablement le manque d'enquêteurs et, et dans un contexte aussi de réforme de l'encadrement, réforme 2004 de l'encadrement des corps et carrières, plus de commissaires impliqués dans les procédures des directions centrales de la sécurité publique, idem pour les commandants de police, de plus en plus, et, et, et je schématise pour simplement vous dire « il y a un arbre, je laisse tomber les brindis, concentrons-nous sur le tronc ». La réalité, c'est des enquêteurs seuls, livrés à eux-mêmes, sans encadrement. Alors, il y a... Évidemment, des réformes de procédure pénale qui sont récurrentes. Mais nous sommes des orfèvres en, au ministère de la Justice, parce que en termes de réformes, sans étude d'impact véritable, ces réformes se posent quand même un petit peu là. Euh, moi, je préfère, si vous voulez, je, je, je me considère devant vous comme si j'étais à l'audience. J'ai ma liberté de parole et ma liberté intellectuelle, et, et j'entends euh, en faire état. On a des réformes su, euh, multiples. Qui, tiennent, qui peuvent tenir à des exigences internationales, européennes, qui peuvent tenir aussi à des réactions euh, euh, médiatico-politiques de, euh, et qui conduisent à, des, à, à un bouleversement en permanence des règles et des dispositifs. Et, et, et, et une complexité, si vous voulez, qui est une complexité qui, de toute façon... La simplification est un leurre. La simplification de la procédure pénale est un leurre véritablement. Est-ce que je dois vous citer les derniers arrêts du 12 juillet 2022 de la Chambre criminelle sur les données de connexion À un moment donné, ben ça, c'est l'application mécanique, si vous voulez, d'un certain nombre de dispositifs qu'on a adoptés et qu'il s'agit maintenant de mettre en place. Donc, un déficit d'attractivité qui s'explique aussi par cette complexité, évidemment, qui s'explique par des enquêteurs de plus en plus seuls et peu encadrés, et qui s'explique aussi par euh, euh, une revalorisation importante de la, de la police de voie publique, de la police en tenue. Vous connaissez comme moi les, les problématiques de, de, de cycle, de cycle de travail, et notamment depuis septembre 2022. C'est un véritable sujet, parce que quand la ressource utile, c'est une ressource de gardien de la paix, pour l'essentiel, de gardiens de la paix qui, le cas échéant, font leur temps d'OPJ pendant leur scolarité. C'est un peu l'état d'esprit de, de, de, de, de la LOPMI. Et bien qu'à un moment donné, quand vous avez 135 vacations de 12 heures avec euh, un week-end sur deux, un mercredi sur deux, ce dispositif applicable à la tenue, il est beaucoup plus attractif que le cycle hebdomadaire classique qui est celui de cinq jours plus des permanences et qui s'applique à la police judiciaire. Donc ça, je pense qu'il y a un véritable sujet aujourd'hui. Et puis, si vous voulez, il faut bien voir qu'au-delà de la complexité légale, vous avez aujourd'hui une complexité technique des enquêtes qui s'est qui qui, qui considérablement accrue. Moi, si vous voulez, ça m'arrive encore d'aller... De, de, euh, et fort heureusement, ne serait-ce que pour pas être, euh, comment dire, euh, quelqu'un qui ne fait que, que de l'administratif. Mais je vais encore aux assises euh, régulièrement. Je vais euh, en, en, en, à l'audience correctionnelle à la cour et je vois que les dossiers, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a plus de dossier sans diligence technique. Je veux dire, il n'y a plus de dossier sans euh, euh, consultation vidéo. Il n'y a plus de dossier sans examen de smartphone. Euh, je veux dire, même pour des procédures qui sont des procédures euh, euh, basiques. Actuellement, j'ai une QPC qui concerne les délits de diffamation et qui critique le fait, en matière de diffamation, de ne pas pouvoir avoir accès aux données de connexion. C est, c est, et, et alors que c'est l'application stricte de la jurisprudence du, du, du, du, du 12 juillet. Donc, si vous voulez, des enquêtes qui sont de plus en plus, de plus, en plus complexes, de plus en plus techniques, en procédure et en diligence probatoire. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez, le, ce, ce, ce constat. Alors euh, euh, moi, si vous voulez, le, le, le constat aujourd'hui, et pour moi, je, je veux surtout parler des services qui sont au cœur de la difficulté, c'est les services déconcentrés de la sécurité publique. Qu'est-ce qui se passe Vous avez affaire à un enquêteur seul qui est confronté à un magistrat seul et qui lui parle par téléphone. Voilà. Mais ben ça, quand vous voulez faire des procédures de mauvaise qualité, vous procédez comme ça. Ça veut dire que le parquet voit son rôle dévoyé. Moi, je suis assez sidéré par les jeunes magistrats que je reçois, si vous voulez. Ils me disent « Ah, c'est bien, j'aime diriger les enquêtes ». Ce n'est pas leur métier, ce n'est pas leur job. Leur, le job du ministère public, c'est de contrôler l'enquête, de contrôler son exhaustivité, de contrôler sa loyauté, de contrôler son impartialité. Et à condition, évidemment, qu'on ait un échelon collectif dans le traitement d'enquêtes de plus en plus Complexe juridiquement et complexe techniquement au sein du service enquêteur, ce qui n'est pas globalement le cas dans le cadre de, de, de, de ces services. Voilà. Euh, moi, si vous voulez, pour le, le constat, si vous voulez, c'est celui-là. Alors l'expérimentation, et puis après, je, moi, je veux laisser la place à vos questions et hein, je ne veux pas monopoliser la, la, la, la parole euh, ex cathédrale L'expérimentation, si vous voulez, elle a eu lieu dans huit départements. Je vous ai dit que de mon point de vue, que je regrettais qu'on n'ait pas fait une véritable, euh, un véritable bilan. Mais quand je vois ce qui s'est passé pour les cours criminels départementales, je me dis que finalement, quand on parle d'expérimentation, souvent, ça peut être euh, une façon d'aller vite à, à, à ce qu'on s'est assigné au départ. Mais je ferme, euh, je, je, je, je ferme la, la, la parenthèse. Et, et, et si vous voulez, euh, l'objectif de la réforme, c'est simple, c'est quoi Allez, on se ramasse, c'est les stocks, les stocks dans les services enquêteurs déconcentrés qui relèvent la direction centrale de la sécurité publique. Le constat qu'on fait, et je mets à part l'outre-mer, parce qu'on ne peut pas inférer de l'outre-mer à ce qui est, si vous voulez, les, euh, la réforme euh, en métropole. Mais on a de toute façon des, des situations qui sont contrastées, euh, le cas échéant, mais surtout, ça n'agit pas sur les stocks. Ça n'agit pas sur les stocks et ça, si vous voulez, c'est quand même la problématique euh, principale. L'échelon départemental. L'échelon départemental reste, si vous voulez, l'échelon de référence. Et, et ça, euh, qu'on parle de services interdépartementaux, de niveau 2, de niveau 3, etc., l'autorité décisionnelle, c'est le département. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, vous allez mixer euh, euh, sous le pilotage direct d'une même autorité des services qui ont des fonctionnements très dégradés, services actuels déconcentrés de la sécurité publique, et des services qui, globalement, euh, s'en sortent correctement aujourd'hui, et c'est les 5000 enquêteurs de la police judiciaire, pour ce qui relève des services déconcentrés de la direction centrale de la police judiciaire. Moi, si vous voulez, euh, et, et, et une autorité qui, en plus, a des missions qui sont différentes, il a des missions... Alors, Investigation, on ne parle plus d'investigation, on parle de polyjudiciaire, c'est revenu, il y a de la sémantique, si vous voulez, qui de mon point de vue a plus peut-être une approche, cette évolution communicationnelle qu'autre chose, mais, mais, mais si vous voulez, filière, euh, donc mission polyjudiciaire et mission euh, euh, sécurité et, et paix publique. Moi, si vous voulez, euh, si je définis, j'ai 36 ans derrière moi de, de, de parcours professionnel, qu'est-ce que j'ai été en étant procureur de la République J'ai été avant tout un animateur en milieu dégradé. Voilà. Ça veut dire qu'on relevait de ma responsabilité à Lyon, ailleurs, euh, des services qui avaient des fonctionnements dégradés et des faits services qui les témoignent. Quand on est une autorité confrontée à ça, dans la durée, elle fait quoi Quand, Du point de vue de l'allocation des moyens et, les, et des moyens qui, par définition, sont constants. Qu'est-ce qui va se passer ben, On s'occupe. La mauvaise monnaie entre guillemets, chasse toujours la bonne. Et on va se dédier, si vous voulez, à l'affectation des moyens, et c'est légitime, à ces services, à ces services actuels de, euh, qui, relèvent, qui sont les services déconcentrés de la Direction centrale de la sécurité publique, parce que, encore une fois, si vous voulez, le, la réforme se fait à moyen constant. Et euh, du point de vue, si vous voulez, de... de, de, de L'étage de la délinquance. Il y a la question des offices. La question des offices, si vous voulez, euh, j'y reviens pas. Il y a des niveaux départementaux ou infradépartementaux. Moi, je veux juste vous rétrocéder une étude qui a été faite et dont s'est euh, ouvert auprès de moi, le directeur régional de la police judiciaire de Versailles, qui a étudié sur la période de janvier 2021 à juin 2022, qui a étudié les affaires dont sa direction s'est saisie. 63% des affaires avaient un niveau supra départemental, et, et, et il y en avait un, un niveau très important, évidemment, qui, euh, qui euh, concernait, con, concernait l'île de France dans sa globalité. Ça veut dire que si vous voulez euh, quelqu'un qui est responsable d'une structure départementale, il va s'occuper de ses services euh, de manière au, qui ont un fonctionnement dégradé. Il va le faire à l'ordre des missions qui sont les siennes. Et si vous voulez, je pourrais vous, vous parler de, de pourquoi je, je, je dis que le DDPN sera pro, plus proche du préfet que du procureur de la République. Parce que si vous voulez, je peux m'inspirer véritablement de ce que j'ai vécu avec certains, avec l'évolution de la direction départementale de la sécurité publique et, et, et, et les préfets. Et qu'à un moment donné, ce sont les exigences de la paix et de la sécurité publique qui, à un moment donné, vont l'emporter. Les expérimentations qui ont eu lieu, je passe par exemple dans les Pyrénées-Orientales, eh bien, on a vu, au, au cours de certains étés, on a vu des effectifs de police judiciaire mobilisés pour des effectifs de maintien de l'ordre public. Et ça, si vous voulez, c'est légitime. Quand vous avez, à un moment donné, plusieurs services, eh bien, vous vous occupez des services qui sont en exigence d'urgence ou en exigence de, euh, de dégradation. Donc, les garanties telles que, si vous voulez, en tout cas, les garanties qui auraient pu être fournies par le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a eu des effets d'annonce. Moi, encore une fois, je ne peux vous parler que des garanties qui... Puisque ce groupe de travail de liaison de la DACG, il s'est réuni trois fois la dernière fois en septembre, en, en septembre dernier. Et au titre des garanties, on a dit... Euh, euh, le. L'évaluation des directeurs zonaux et directeurs départementaux de la police nationale avec un avis qui est sollicité du procureur de la République et du procureur général. Euh, franchement, euh, je ne veux pas être excessif, hein, si vous voulez, euh, mais, mais, mais, mais c'est... Euh, c'est risible. Si vous voulez, le, si l'évaluation par l'autorité judiciaire, euh, la notation des OPJ était importante... Je veux dire, depuis euh, des années que je la fais, je le saurais. Euh, euh, si vous... Non, je ne crois pas que ce pas comme ça qu'on règle une problématique. Alors, je, je n'y vois pas, de mon point de vue, véritablement euh, d'utilité. Ce qui ne veut pas dire que euh, je ne vois pas d'autres intérêts à d'autres solutions qui pourraient être envisagées. Euh, voilà. Et puis après, si vous voulez, on nous a parlé aussi d'une doctrine d'emploi de la police judiciaire. Moi, si vous voulez, euh, je suis un juriste quand même, euh, malgré tout. Euh, si vous voulez. Et ce qui compte, c'est euh, quelle est la valeur normative d'une doctrine d'emploi infraréglementaire Si vous voulez, moi, très franchement, ce n'est pas quelque chose qui est de nature de dire qu'on a un texte à un moment donné qui va être adopté par voie de circulaire et qui va dire qu'il ne faut pas toucher un certain nombre d'effectifs euh, de la police judiciaire. Non, c'est pas comme ça qu'on régule à un moment donné euh, un sujet aussi sensible que, euh, que celui-là. Je, la question du libre choix. La question du libre choix, évidemment, on dit mais on ne touchera pas au libre choix. L'article 12 du code de procédure pénale, c'est un totem, ça, hein, euh, si vous voulez. Mais OK, euh, euh, non, on n'y touchera pas. Après, euh, si vous voulez euh, le libre choix de choisir des services sans capacité opérationnelle, on peut se poser, euh, se, se, se, se poser euh, la question. Mais surtout, si vous voulez... À l de, moi, je m'en tiens uniquement à ce qui m'a été communiqué dans le cadre de ce groupe de travail. Et les projets de texte en ce qui concerne l'organisation précise de la réforme, euh, c'était pas clair. Euh, et et, et c'est les observations que les membres du groupe de travail ont fait à la direction des affaires criminelles et des grâces. Euh, soyons très clairs. Mon problème, euh, moi, je suis, euh, si vous voulez, là encore, deux, deux remarques. L'expérience, si je puis dire, et la prospective. L'expérience, moi, je peux vous parler de, dans les directions départementales de la sécurité actuelle, de la saisine des sûretés départementales. La saisine des sûretés départementales où, théoriquement, les procureurs de la République ont le droit euh, de saisir directement la sûreté départementale. C'est une lutte constante. Toute la volonté des DDSP, en tout cas dans les grands centres urbains que j'ai connus, c'est de dire « Non, vous me saisissez-moi des DSP et c'est moi qui fais l'orientation. » Et toute l'approche consiste d'ailleurs à nous enserrer dans des protocoles multiples et variés qui visent à canaliser le libre choix. Et comme parfois certains chefs de parquet se, considèrent, se comportent peut-être plus comme des diplomates que euh, comme des euh, comment dire euh, des autorités de police euh, judiciaire, eh bien au nom d'une certaine euh, paix des relations, eh bien, euh, on, on consent à cela. Et c'est exactement la même chose qui, va, euh, qui est susceptible de se passer, parce qu'à un moment donné, on dira, mais non, moi, j'ai les moyens, je les évalue, je peux faire les orientations avec la DDPN. Après, si vous voulez, la question du libre-choix. La question du libre-choix, ce n'est pas le sujet. C'est le sujet, il faut le préserver. La question, si la réforme se fait, c'est la question de l'allocation des moyens dans le temps. Il est là. Parce que, si vous voulez, c'est des choses qui se, vont se dérouler, pas dans l'immédiateté d'une réforme, mais dans les 1, 2, 3, 4 dernières années. Et à un moment donné, quand les moyens sont nécessairement contraints ou constants, eh bien, dans le temps, si vous voulez, on a euh, des moyens qui, sont, qui vont être dérivés nécessairement au service les plus en difficulté, parce que, de mon point de vue, la réforme telle qu'elle expérimentait, elle n'a pas montré sa capacité à purer les stocks. Donc, si vous voulez... Voilà ce que, je voulais, ce, que, ce que je voulais vous dire sur, sur la réforme. Véritablement, il, est, et, et, et, et, et, il faut bien voir que euh, l'orientation, le couple des DPN préfets, c'est l'attention à euh, ce qui relève de la sécurité publique actuellement, l'attention à l'ordre public et la paix publique, et des phénomènes supradépartementaux de, de délinquance, des phénomènes organisés, des phénomènes moins visibles, des phénomènes aussi dangereux pour l'état de droit que ceux que connaissent des pays d'Europe du Nord, euh, ou à un moment donné, une tentative d'enlèvement sur un Premier ministre belge, c'est quand même de la part d'un groupe criminel. Enfin, moi, je n'en ai connaissance que par les relations avec la presse. C'est quelque chose qui est inédit, à, à un moment donné. Je pense qu'il y a un vrai danger, à un moment donné, que là, on a un dispositif efficace, euh, dédié au traitement des formes éminentes, sans soit, ou des formes importantes, sans qu'on soit au niveau des offices, et qui le sont aussi à travers des structures judiciaires, qui sont dédiés à cela, c'est les juridictions interrégionales spécialisées. Parce que derrière, à ces interlocuteurs judiciaires spécialisés qui n'ont pas fait la preuve de leur inefficacité totale, il faut des interlocuteurs, euh, des, des interlocuteurs utiles et pas seulement des offices centraux. Parce que d'expérience, je peux vous assurer, c'est que là, pour le coup, l'écosaisine peut avoir du sens. Entre un service central qui va gérer des dimensions euh, européennes, des connexions sur des pays étrangers, et puis ceux qui vont gérer, effectivement, le terrain régional, c'est-à-dire une DTPJ, une DZPJ, là, il y a de l'utilité, véritablement. Voilà, moi, si vous voulez, je ne sais pas, à ce stade, euh, si, si vous souhaitez, parce que j'ai pris votre canevas, j'essaie d'y répondre et je peux aller au bout, euh, ou je peux m'interrompre pour vos questions, c'est vous qui me dites. Je sais pas, vous, de, de de vous Non, non, il me reste... Un, euh, si... Bon, donc... Euh, les orientations, la politique pénale des parquets dans tout ça. La politique pénale des parquets, si vous voulez, le, le moi, ce que j'en retiens de l'expérimentation, c'est que les critiques qui ont été faites, que, et qui sont remontées des parquets, c'est que les orientations euh, euh, euh, des parquets n'étaient pas prises comme étant des orientations, euh, des orientations euh, principales. Il faut bien voir, si vous voulez, que le, du point de vue, et moi, je ne fais pas de polémique, je vous dis véritablement telles que les choses, telles que je les vis, alors peut-être avec euh, mon prisme euh, particulier, mais le parquet pour le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, c'est un gestionnaire de stock, c'est un gestionnaire de flux. Quand on reçoit l'équipe de projet euh, à aucun moment, on ne vous parle de parquet qui dirige la police judiciaire. À aucun moment, on vous parle de politique pénale des parquets. Aujourd'hui, le véritable prescripteur de politique pénale, c'est le ministère de l'Intérieur. À un moment donné, euh, si vous voulez, vous voyez que la, la, la politique pénale, elle est, elle est euh, en tout cas judiciaire. On ne peut pas dire qu'elle soit vraiment priorisée. Euh, donc si vous voulez, en tout cas, il euh, y a euh, des prescriptions, des prescriptions ne serait-ce que parce qu'il y a un événement qui se passe. Parce que la thématique des rodéos, ça a donné lieu à un certain nombre de, de, de directives et la nécessité de réaliser tant d'opérations par semaine sur, sur chaque circonscription, etc. On sait qu'il y a un phénomène médiatique, il y a un plan qui est adopté, il est diffusé, il est mis en place, etc. Et c'est ça qui fait de toute façon l'alpha et l'oméga, en tout cas des services de euh, sécurité publique. La problématique, si vous voulez, des, des, des, des relations avec l'autorité préfectorale. D'ailleurs, dans votre questionnaire, ça m'a, ça m'a euh, amusé parce que vous dites sécurité publique sous l'autorité des préfets. Non, euh, si vous voulez, c'est ce que je vous disais au départ, police administrative, police judiciaire. Normalement, la police judiciaire, elle est, euh, elle est pas du tout sous l'autorité du, pré, euh, euh, du préfet. Et normalement, il, il n'y interfère pas. Alors. La, la garantie du secret de l'enquête, la préservation de toutes les ingérences, euh, des ingérences extérieures. Il y a la notion de continuum de sécurité. La notion de continuum de sécurité fait que les préfets ne se désintéressent pas des réponses judiciaires. Euh, dire autre chose, ce n'est pas la réalité des choses. Alors, moi, si vous voulez, je... je... Aujourd'hui, on a une situation d'une poli judiciaire qui... Certes, et dans des réunions, et c'est toute la lutte contre la radicalisation avec le préfet, euh, et donc, dont il est la cheville ouvrière, mais il euh, n'y a pas de compte rendu de la police judiciaire. Alors certes, il y a un compte rendu à la direction centrale de la police judiciaire euh, qui est fait par le biais... Euh, parce que moi, si vous voulez, euh, quand on glose sur euh, la remontée d'informations au sein du ministère de la Justice, moi, ça me laisse assez rêveur par rapport à la remontée d'informations au sein du ministère de l'Intérieur. Tout remonte moi, c'est une question que je pose systématiquement dans les rencontres que j'ai bilatérales avec les responsables des services enquêteurs de mon ressort, parce que je connais la réponse, parce qu'il y a des notes blanches, parce qu'il y a des synthèses, si vous voulez. Et là, il y a une problématique à un moment donné, de, de, de, euh, il, y a, il y a une problématique de principe qui n'est pas abordée à cet égard sur la canalisation de cette remontée d'informations. Mais aujourd'hui, si vous voulez, pour ce qui relève des services déconcentrés de la police judiciaire, il n'y a pas de sujet. Et puis, vous avez avec la police judiciaire classique, il y a un article aujourd'hui sur l'histoire de la police judiciaire qui est dans le Figaro, je le voyais, pas pour citer cet organe de presse à un moment donné, mais euh, parce que c'est dans le panorama du ministère de la Justice, et qui est très intéressant, si vous voulez, sur l'histoire de la police judiciaire, et qui explique que l'histoire de la police judiciaire crée l'opposition euh, à la réforme. Mais vous avez une culture PJ. Moi, si vous voulez, ça fait... Euh, de, je travaille vraiment depuis la PJ, depuis, avec la PJ depuis 1996. Euh, si vous voulez. Donc, euh, je, je les connais. Autant vous dire que quand j'ai ce genre de rencontre, euh, depuis des mois, je suis en relation avec les responsables des services enquêteurs, euh, les responsables de la PJ qui, à un moment donné, euh, si vous voulez, ne, ne, ne, euh, ne peuvent pas, n'ont pas pu s'exprimer parce qu'ils sont tenus à des obligations de réserve et que derrière, c'est plus compliqué pour eux de, de, de s'exprimer. Mais il y a une culture PJ. Il y a une culture, si vous voulez, de l'impartialité. Moi, j'ai des souvenirs, des propos, euh, si vous voulez, de, de directeur central de la police judiciaire, qui voulait la police judiciaire. C'est la police de la preuve et de la preuve loyale et impartiale. Ça devrait être ça. Alors, vous donnez des exemples, si vous voulez, d'ingérence euh, euh, ou de, de pression, en tout cas, de, de, de, comment, à un moment donné, d'échange. Euh, euh, D'échanges souhaités et pas nécessairement reçus. Mais évidemment que oui. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais si vous voulez, je ne vais pas remonter à l'affaire du détournement du Pascal Paoli à, à, à Marseille dans les, années, dans les années 2000. Mais si vous voulez, quand. Moi, vous donnez un exemple et, et, et, et finalement, quand, au milieu des années 2010, quand on gère le conflit des VTC et des taxis, je peux vous assurer que la préoccupation de l'autorité préfectorale, c'est à un moment donné, qui est la paix publique à l'égard des taxis. Et on a des affaires et des procédures qui concernent et les uns et les autres. Et il y a des dimensions d'agenda qui peuvent jouer. Et c'est pour ça qu'il faut à un moment donné une capacité d'une police judiciaire qui traite en temps et en heure, y compris les faits de violence susceptibles d'être imputés à des taxis, et qui peuvent avoir des répercussions en termes de manifestations, des organismes corporatifs de taxi. Euh, la gestion des manifestations. Je peux vous en parler, parce que j'en ai vécu. Ça fait, y a, y a, mais la gestion des manifestations, quand euh, vous, vous, vous avez 40 interpellations, parce que ça, c'est des exemples très précis, et que derrière, vous avez 38 classements, infractions insuffisamment caractérisées, on vous demande pourquoi <rire> Il faut lui relire le, le, le, le guide de la judiciarisation des manifestations de l'ordre public qui a été conçu par le ministère de l'Intérieur. Le guide de la judiciarisation. Le contentieux des violences conjugales. Le contentieux des violences conjugales, si vous voulez, aujourd'hui, au titre du continuum de la sécurité dans cette politique publique, eh bien, on demande au préfet de récupérer des éléments statistiques sur les suites judiciaires réservées. Par leurs procureurs de la République, des procureurs de la République de leur département. Donc, si vous voulez, je peux vous. Moi, si vous voulez, j'ai euh, à un moment donné euh, dernièrement un préfet qui m'écrit sur euh, qui écrit au premier président sur euh, euh, le traitement d'une procédure de rétention d'un étranger en situation irrégulière au niveau de la cour. En situation de radicalisation. Donc, je dis simplement, si vous voulez, voilà, moi, euh, je, il y a. Euh, et il ne s'agit pas, et puis il y a des exemples, si vous voulez, que, que sur lesquels je pourrais être plus, plus clivant et encore plus précis, mais que, dont je ne préfère pas faire état parce que de toute façon, il y a des dimensions de secret et, et, et je ne veux, et, et veux pas véritablement les enfreindre. Mais je pense que véritablement, il y a l'absolue nécessité de découpler le, la capacité de traitement des formes les plus graves de délinquance du soupçon de l'interférence administrative et de l'interférence du pouvoir exécutif. Voilà. Le stock. Les stocks de procédures en cours, je me suis déjà exprimé à cet égard. Bon, euh, si vous voulez, le, le stock, c'est le manque d'enquêteurs. Hein. Le nombre d'enquêteurs en nombre et en qualité, le déficit d'encombrement, je l'ai déjà dit. Moi, si vous voulez, j'ai voulu, depuis la fin de l'année dernière, et d'ailleurs, au moment où j'ai commencé à écrire pour la direction des affaires criminelles et des grâces, j'ai voulu mettre en attention la gestion des stocks dans mon ressort. Donc tous les trimestres, si vous voulez, tous les trimestres, j'ai euh, euh, euh, des statistiques qui me sont données, que, les, que je demande au service enquêteur de fournir d'abord au procureur de la République et parallèlement à moi, pour savoir le nombre de procédures en cours par commissariat, par brigade de gendarmerie, pour l'APJ et, et le nombre d'OPJ et d'APJ associés par service. Et c'est profondément intéressant. Parce que si vous voulez, j'ai aujourd'hui un recul de une année, c'est-à-dire quatre trimestres à peu près. Je n'ai pas d'évolution, de, je n'ai pas d'évolution de, à la baisse des stocks. Je ne pas de voilà, alors peut-être. Euh, et Dieu sais si on a essayé de discuter avec les procureurs de la République à un moment donné de, de, de, de la manière de, de répondre ou de mettre en œuvre cette dépêche tricinée euh, qu'on a eue en mai euh, de, euh, en, en, en mai de 2021. Mais moi, si vous voulez, ça, je fais des ratios. Par OPJ, parce que c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi par OPJ plutôt par enquêteur Parce que je crois que l'enquête, elle est collective au stade du service d'enquête. Je me suis déjà exprimé à cet égard. Et, et, et si on se rappelle que le DRPJ de Versailles signe pour chaque enquêteur un mois d'heures supplémentaires, eh bien, euh, j'ai pour les sections de recherche qui sont très homothétiques. Des, des, de la PJ ou, euh, ou la DRPJ, ou la DTPJ-Orléans, j'ai une ou deux procédures en cours par OPJ. Une ou deux. En gendarmerie, on est entre 18 et 32. Au niveau... Euh, euh, au niveau euh, je reprends mes chiffres. Au niveau DTSP 92, 550. Au niveau DDSP 78, Yveline, 144 par OPJ. Au niveau des DSP du Val d'Oise, 221 par OPJ. Au niveau de euh, euh, l'Eure-et-Loire, puisque c'est aussi le département qui dépend de la Cour d'appel de Versailles, 128 par OPJ. Ça, ça mesure, si vous voulez, l'état de, de la situation et, et, et, et on est hors contrôle. Donc, si vous voulez, donc, le, voilà, j'ai ce recul, si vous voulez, sur la résorption des stocks. Je, n je ne crois pas que l'expérimentation ait montré sa pertinence sur ce qui constitue l'objectif principal, me semble-t-il, un des objectifs principaux de cette réforme. Après, si vous voulez, je sais qu'on a dit, mais c'est l'alignement sur l'organisation de la gendarmerie ou de la préfecture de police. C'est inexact. Voilà, C'est inexact. Je... je les sections de recherche, si vous voulez, elles ne sont pas adossées à un niveau départemental. Elles sont d'ailleurs, elles ont une compétence qui est historiquement très homothétique à celle de cours d'appel, hein, si vous voulez. Et elles dépendent du général commandant la région et qui n'est pas subordonné euh, au préfet. Et, et, et, et donc, si vous voulez, elles se situent très largement au niveau des euh, structures déconcentrées de la direction centrale de la police judiciaire. Peut-être que ce sera d'ailleurs la solution de repli. Hein, si, la réforme, si, si la réforme se plaît, les sections recherchent. Le groupement, c'est différent. Le groupement de gendarmerie, moi, j'ai vu une évolution depuis les années 2010, si vous voulez, ou oh, véritablement une proximité beaucoup plus grande de l'autorité préfectorale. Il y a aussi ce qui sous-tend la réforme, et j'ai oublié d'y insister, mais c'est en toutes lettres dans la réforme. C'est la proximité avec les élus. Moi, si vous voulez, évidemment pas, euh, je veux dire, comme ancien procureur de la République ou procureur général, euh, je contre la proximité euh, avec les élus. Mais véritablement, ce qui compte aujourd'hui dans euh, l'état d'esprit d'un DDSP, des d'un commandant de, de groupement, c'est sa relation à l'autorité préfectorale, sa relation avec les élus, la dimension police-population. Là, c'est bien ainsi, sur un certain niveau de délinquance qui concerne la voie publique, pas sur les formes les plus organisées, les plus éminentes, les plus sensibles de délinquance. La comparaison avec la gendarmerie est, un, est une mauvaise comparaison. Quant à la comparaison avec la préfecture de police, si vous voulez, bon, euh, euh, euh, moi j'étais en contact avec Rémiette, qui connaît encore mieux le procureur général de Paris euh, que moi la... la la, la police parisienne. Mais si vous voulez, vous avez euh, l'organisation de la PP, elle est atypique, elle est très spécifique. Vous avez avant tout une direction régionale de la police judiciaire, et sa culture euh, reste quand même celui du Quai des Orfèvres, hein, du 36, euh, véritablement. Et vous avez euh, la DESPAP, vous avez la DOPC à un moment donné, euh, et, et, et c'est chacun à leurs effectifs propres. La DRPJ Paris, elle est compétente pour Paris. Elle est compétente aussi sur la petite couronne, Hauts-de-Seine, euh, Val-d'Oise, Val-de-Marne avec des SDPJ, mais des DPJ qui ne dépendent pas des préfets de département, qui dépendent de la DRPJ. Donc, c est, c est, tu sais, la comparaison, là encore, n'est véritablement pas fondée. D'ailleurs, actuellement, on est en train de travailler, euh, euh, de s'alerter sur la problématique des JO 2024. Moi, quand je lis les notes de la préfecture de police à cet égard, et qui nous sont communiqués dans le cadre des très très bonnes relations qu'on a, euh, qu a avec eux. Eh bien, si vous voulez, ça s'adresse avant tout aux services de sécurité publique, véritablement. Bon, En un mot commençant, si vous voulez, je pense qu'il euh, faut comparer ce qui est comparable, et on ne peut pas euh, comparer la réforme de la police nationale avec ce qui existe au niveau gendarmerie ou au niveau PP. Merci pour euh, toutes ces explications euh, détaillées. Euh, monsieur le procureur général, euh, vous avez alors déjà pour, pour, pour commencer euh, le rapport de novembre 2021 dont vous avez parlé. Euh, je veux bien que vous nous le communiquiez. J'ai ah, Attends, il faut vous rappeler sur le micro. Si J'ai fait trois rapports et, et là-dessus, je euh, si vous voulez, euh, je suis loyal hein, c'est-à-dire, il est à la direction des affaires criminelles et des grâces, je l'ai communiqué à l'ensemble des procureurs généraux. Moi, il euh, n'y a aucun problème pour que je vous communique. J'en ai fait un en juin en juillet 2022 à la suite de euh, la rencontre qu'on a eue avec la structure de projet. Et j'en ai fait un en septembre de, de, euh, 2022, après avoir eu communication des textes, euh, euh, des textes réglementaires liés à la réforme qui ont été faits par la direction de projet. Donc je vous les communiquerai sans aucun espèce de problème. Et pour moi, c'était ces rapports, c'était le soubensement de, euh, selon moi, de, de l'action minime, mais qui consistait à rejoindre l'opinion de mes homologues procureurs généraux, de façon à ce qu'il y ait une prise de position véritablement sur cette réforme qui est intervenue en octobre. Mais je vous communiquerai ces trois rapports. Très bien, merci. Et puis aussi l'étude qui a été menée par la politique de Versailles sur un, un an et demi, là. c'est intéressant aussi de voir l'affectation des, des, des dossiers et les retours qu'elle a, qu a, qu a là-dessus. Euh, j'ai une, une première question. Euh, à un moment donné, vous avez évoqué, quand il s'agissait de parler de l'évaluation euh, des, des DPN euh, par le parquet, qu'il y avait sans doute d'autres solutions pour, a, pour assurer que l'autorité judiciaire assure euh, un contrôle de, euh, des fonctions de police judiciaire. Euh, quelles sont les solutions que vous, vous moi, imaginez Quelles sont les préconisations que vous faites euh, en la matière Moi, si vous voulez, je, je crois que... que euh, s'il y a un rattachement de la police judiciaire à l'autorité judiciaire, et, et ne jamais oublier, et ça c'est la base quand même, c'est que c'est un principe constitutionnel. Hein. Le, le, le rattachement de la police judiciaire à le Conseil constitutionnel, décision de mai 2021 là-dessus qu'il a rappelé, c'est un principe constant du rattachement. L'article 12, il a une valeur constitutionnelle. Ne l'oublions pas, hein, euh, euh, véritablement. Et, et donc, effectivement, le libre choix. Très bien. Le sujet, si vous voulez, comment se fait-il que une structure qui relève de deux autorités une des deux autorités ne soit jamais associée à l'allocation des moyens moi si vous voulez je revendique la constitution d'indicateurs qui permettent de piloter c'est une réflexion que j'ai que, que, eu d'ailleurs le premier moi si vous voulez je cite mes sources hein, qui a eu c'est en discutant avec le premier président jean-françois bénel que, euh, parce qu'il a produit lui aussi. Pour ça que je dis, mais euh, et pourquoi ne pas avoir des indicateurs en termes de taux d'élucidation véritablement Ils existent, mais euh, il faut les systématiser véritablement. Et surtout, moi, si vous voulez, ce que je demande, à un hein, moment donné, c'est sur la base de ces indicateurs comparés dans le ressort, effectivement, d'être partie prenante à un processus d'allocation des moyens et d'être légalement le devoir de consulter l'autorité judiciaire pour dire non, il n'y a pas suffisamment de moyens pour traiter ce type de délinquance, dans ce ressort avec les spécificités qu'elle a. Mais quand on ne demande rien à personne, il ne faut pas s'étonner qu'il ne s'exprime pas. Donc si vous voulez, je crois que là, il y a des choses à construire véritablement, de façon à ce que l'autorité judiciaire dépasse la simple direction d'une procédure déterminée, pour apprécier une capacité collective de traitement de formes de délinquance. Ça, c'est un sujet, véritablement. Et je crois alors c'est quelque chose qui, mais qui peut être, qui peut tout à fait être construit. Et derrière, ça veut dire qu'on peut se donner, si vous voulez, des éléments de dire apprécier un contentieux. Comment il est constaté en police judiciaire Comment on y est répondu en termes de, euh, euh, en termes de réponse pénale en termes... Ça, il y, y a du travail à faire. Mais ça suppose à un moment donné des points de passage obligés annuels. Merci pour, pour ces propositions euh, que je, je, je note. Euh, sur, sur la question euh, qui, qui, qui nous occupe aussi euh, justement des, des moyens euh, de, la, de la police judiciaire, euh, vous avez dit, vous avez un propos assez tranché sur la question de la, la procédure. Euh, pénale en disant que la simplification de la procédure était une, une, un leurre. Euh, or, c'est l'étape suivante, a priori, euh, en tout cas d'un point de vue législatif, c'est ce que aurait dû, devrait, devra annoncer le garde des sceaux prochainement, euh, dans le cadre de la loi de programmation de la justice. Euh, on sait qu'il y a un groupe de travail qui, qui a fonctionné sur la simplification de la procédure euh, pénale euh, parce que aujourd'hui, les tenants de la réforme, là de la départementalisation, en tout cas dans les auditions qu'on conduit, ont tous acté que la réforme n'aurait aucun impact sur les stocks. Mmh. Tout le monde en est d'accord aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était le cas avant, mais en tout cas, aujourd'hui, tout le monde en est d'accord. Et donc, la, la seule perspective pour euh, diminuer les stocks, ce qui une un peu souhaitable pour, pour plein de raisons, euh, c'est à la fois les assistants d'enquête, qui ont été euh, votés dans le cadre de la LOPMI, mais qui mettront nécessairement du temps à être déployés, évidemment, ne ce que pour les former et les mettre dans les, dans les services, mais la simplification de la, de la procédure. Pourquoi vous pensez que la, cette simplification de la procédure... Euh, est un, est un leurre. Parce que si vous voulez, je crois que, que la forme est la sœur jumelle de la liberté. Euh, C'est un grand principe de droit, euh, si vous voulez, qui, qui fait que, euh, euh, que euh, la garde à vue, si vous voulez, la problématique de la garde à vue, à un moment donné, les droits, il faut qu'ils s'incarnent, il faut qu'on puisse en justifier, il faut qu'on puisse respecter. Euh, si vous voulez que, que, euh, s'assurer que leur respect a été effectif, on a fait dans mon ressort, hein, si vous voulez, avec Pontoise, il y a eu euh, des expériences euh, qui ont été menées sur l'oralisation de la notification des droits en matière de garde à vue. Voilà, euh, si c'est un constat d'échec. Pourquoi? Ah ben, C'est un constat d'échec, si vous voulez, en termes de euh, euh, en termes de complexité technique. Euh, en, en termes de risque de recours, si vous voulez, en termes de nombre dans lequel ça a été effectivement utilisé. Moi, j'ai fait me remonter des rapports, si vous voulez, qui étaient des rapports qui n'étaient pas concluants. Et je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a la nécessité de, de, de, de, de, de pouvoir euh, euh, s'assurer que les droits, ils ont été respectés, soit que c'est enregistré, véritablement. Mais ça veut dire si c'est enregistré, ensuite, de toute façon, dans le cadre du procès, il faut le diffuser véritablement, et je peux vous assurer, j'étais dernièrement devant la cour d'assises, il se trouve que l'accusé, il, il a refusé de comparaître. Il est resté dans les geôles attenantes à la cour d'assises. On a projeté son audition enregistrée. On a, on a pris un temps beaucoup plus, beaucoup plus significatif. Donc je crois que si vous voulez notifier le droit à l'avocat, notifier les, les, voilà, le, le, le droit médecin, il faut que cela s'incarne. Alors sans doute, il y a des process, il y a de gros... Je, je crois que si vous voulez, les marges d'efficacité, de, les, les, les de, euh, ils peuvent être sur le plan numérique. Euh, mais, euh, le, euh, si vous voulez, quand je vois l'interface du LRPPN euh, sur la procédure pénale numérique, en ai, on en a fait la démonstration il y a trois semaines, je ne suis pas totalement convaincu, si vous voulez, que ce soit d'une simplicité absolument biblique pour, euh, euh, pour l'enquêteur. Euh, donc, si vous voulez. Moi, je crois que, si vous voulez, vous avez euh, des, des exigences en termes de droit qui s'attendaient, il y a cinq ou six ans, à la jurisprudence sur les données de connexion. Et, et, et pourtant, elle est là. Elle nous crée d'infini. Euh, elle, elle, elle, elle, elle complique considérablement la tâche des services enquêteurs mais, et, et des parquets. Mais il va falloir, à un moment donné, faire avec. Et ça, ça se traduit euh, de toute façon par, euh, euh, si vous voulez, euh, des comptes rendus. Des autorisations des autorisations formelles pour s'assurer que euh, ce qui a été autorisé l'a été euh, valablement. Et la procédure, le principe de base, c'est que la procédure pénale reste écrite véritablement. Et ça, c'est un sujet qui, à mon avis, est, est difficilement a. Donc moi, très franchement, à chaque fois qu'on a... J'ai bien suivi tous ces travaux de simplification de procédure, j'ai jamais été convaincu euh, si vous voulez de, de, de ça, on a essayé comme chef de parquet, euh, on a essayé, on a essayé de faire des autorisations générales. On s'est fait racler à juste titre parce que, si vous voulez, nous n'étions nous, nous pas en phase avec ce que les textes euh, européens, notamment, nous enjoignent. Et je pense que ces textes, ils euh, demeurent. Ou alors, euh, si on veut que cet État de droit demeure. Je vais, je vais laisser la, la parole à, à la co-rapporteure Marie Guévenou qui voulait aussi poser une question. C'est à toi, Marie. Tu actives ton micro, je pense. Détectivez. Vous m'entendez Oui. Ok, super. Okay, merci beaucoup, euh, monsieur le procureur général, et, et navré de ne pas être avec vous. Euh en présentiel euh, cet après-midi et, et de notre cas de distance. Euh, merci aussi pour euh, l'exhaustivité de vos, de vos propos. Moi, j'aurais juste deux questions. Euh, un, revenir sur euh, les stocks. Vous avez parlé euh, de cannabilisation euh, euh, de, de, du contentieux euh, donc euh, de vif euh, au niveau des stocks de procédure. Est-ce que... Euh, Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris d'une part Et puis d'autre part, euh, si c'est le cas, euh, que ce soit sur ce contentieux-là ou n'importe quel contentieux de masse, qu'est-ce qui pourrait être mis euh, en œuvre de votre point de vue pour euh, résorber euh, des contentieux de masse auxquels on, on peut faire face C'est ma première question. Puis la deuxième question, c'est que vous avez très souvent dans vos propos, vous êtes revenu sur la question des moyens et sur la question en particulier euh, des effectifs, du manque euh, d'enquêteurs. Euh, euh, Qu'est-ce que... Alors, je, je que c'est difficile à évaluer, mais sur votre ressort, à vous, comment est-ce que vous évaluez ce manque d'effectifs Est-ce que vous seriez en mesure de nous le... Voilà, globalement, de nous, de, de nous le chiffrer, de nous dire quelle est la proportion d'enquêteurs qui manque Est-ce qu'il en faudrait le double Est-ce qu'il en faudrait le triple Est-ce qu'il en faudrait... etc. etc. Voilà, merci beaucoup, monsieur le procureur. M Madame la députée, euh, oui, de cannibalisation, si vous voulez, c'est euh, un terme pour... Euh... Évidemment, euh, marquer euh, les esprits qui a été employé par le DDSP du, du Val d'Oise quand je suis euh, allé le voir, mais il y a d'abord, et, et, et c'est une orientation de politique pénale majeure, hein, si vous voulez, sur euh, un contentieux qui, est, euh, qui était trop resté longtemps euh, historiquement euh, euh, hors de vue, hors de vue policière et hors de vue judiciaire. Et donc on est confronté à une, à la fois, on a été confronté à une hausse quantitative considérable depuis 2017. On a eu des statistiques qui nous ont été diffusées tout récemment par l'Observatoire des violences par conjoint, euh, par la Direction des affaires criminelles, qui sont totalement, euh, totalement éclairantes. On a plus de 70% de mise en cause judiciaire. Et aussi, vous avez une exigence euh, de qualité des enquêtes qui est considérable. C'est-à-dire que quand on voit une audition euh, aujourd'hui en la matière et une audition il y a 4 ans, euh, c'est du simple au double. Vous avez des grilles d'évaluation de danger et tout ça, nécessairement, est beaucoup plus mobilisateur pour les enquêteurs. Et puis vous avez... Euh, et ça, ça se retrouve à la fois au niveau des enquêteurs, mais des magistrats ou des agents de SPIP. Vous avez aujourd'hui une crainte de la mise en cause personnelle et de la mise en cause de la responsabilité. Ça, c'est un sujet, si vous voulez. C'est un sujet qui a été maximisé par des annonces d'inspection, euh, véritablement, et qui, euh, là-dessus, fait que euh, et, et bien, ce contentieux, à la fois parce que d'ailleurs la direction centrale, nous l'oublions pas, la direction centrale de la sécurité publique, moi, j'ai jamais, jamais vu ça hein, en mai 2021, elle écrit qu'uniquement uniquement au service des concentrés de la sécurité publique, elle dit même les services qui ne traitent pas habituellement de ce genre de contentieux devront s'y mobiliser. C'était, pour ma part, euh, relativement inédit. Ça veut dire que, si vous voulez, c'est priorisé, c'est priorisé de manière euh, relativement anxiogène du point de vue de la responsabilité, et que derrière, si vous voulez, le reste est décalé. Dans des institutions en tension, quand vous faites un circuit court, vous faites du circuit long, c'est du mécanique. Et moi, j'ai un souvenir, si vous voulez, très précis, de victimes qui m'écrivent en disant :« Mais il n'y a pas de problème, on est en relation avec le service enquêteur. C'est une affaire d'agression sexuelle. On les appelle régulièrement et ils nous disent :« Mais non, la priorité, c'est les violences conjugales, et pas la violence sexuelle. » Je veux dire, ça, je, je, je, la, la, cette transmission, si vous voulez, cette lettre que j'ai reçue d'un justiciable, elle m'a et elle critiquait pas l'enquêteur. C'était quelque chose qui m'a qui m'a frappé. Donc, si vous voulez, voilà, vous avez cette dimension aujourd'hui dans un contexte très contraint. Eh bien, et, et vous avez une focalisation qui fait que, de fait, une priorité qui est faite dans un contexte contraint crée des priorités qui sont, qui, qui sont bien moindres. En ce qui concerne, si vous voulez, la résorption des, des, des, des contentieux de masse, euh, moi, si vous voulez, je, je, je pense que... Euh, il y a des moments... Il, là encore, il, il, faut savoir, il va falloir prioriser. Il, il, il, on n'a pas d'autre choix. Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire, si vous voulez, les services régaliens de l'État dans lequel nous sommes. Voilà. Je vous le dis très clairement. Et c'est sur fond des États généraux de la justice. J'entends que des choses soient possibles en termes d'organisation. Mais c'est réducteur. Il y a à un moment donné, si vous voulez, des services qui, en termes de moyens de police judiciaire ou de moyens judiciaires... Ont été, n'ont pas été prioritaires, n'ont pas eu les moyens. Il va falloir rattraper d'une manière ou d'une autre. Je ne vois pas comment il peut en, il peut en aller différemment. Et c'est toute la problématique des suites des états généraux de la justice en ce qui nous concerne qu'on attend. Donc, euh, euh, donc voilà. Après, si vous voulez... Le, le, le, et après, des dans ce cadre-là, si vous voulez qu'on fasse des priorités, les priorités, nécessairement, elles seront euh, sur euh, le... Euh, il y a l'économique et financier, le petit économique et financier. Quand vous avez des mécanismes de, régula de régulation autres et d'indemnisation qui sont faits par les établissements financiers, vous pouvez avoir le cas échéant des euh, niveaux de classement qui sont euh, supérieurs. C'est possible. Le problème aujourd'hui, c'est que de mon point de vue, si vous voulez, il y a une attente au pénal qui est très forte, qui est très forte sur les atteintes aux personnes, sur les atteintes volontaires aux personnes. Et je ne crois pas que cette atteinte, on puisse véritablement la juguler à la baisse. Mais peut-être que je me trompe. Euh, véritable. Mais il mais, mais y a... Euh, et on voit bien aujourd'hui que le, le, le, le harcèlement cyber, c'est quelque chose que les gens vivent comme étant hautement préjudiciable. Et c'est des choses qui se développent et qu'il va falloir traiter. Donc, si vous voulez, moi, je n'ai pas les recettes. Et puis, très franchement, à chacun son métier. Hein, voilà. euh, moi, mon métier, c'est d'essayer de traiter, euh, de faire en sorte que les procédures, euh, elles soient traitées euh, le mieux possible, et à, dans ce cadre-là, de faire en sorte que les procédures les plus importantes soient traitées le mieux possible. Voilà. Après, ce qui relève de l'autorité politique, ça relève de l'autorité euh, politique. Au niveau des effectifs, si vous voulez, à un moment donné, euh, et je, je reprends les réflexions du dernier des DSP euh, que j'ai pu côtoyer quand j'étais procureur de la République, ce qui date de 4 ans en arrière... À un moment donné, si vous voulez, la, la problématique, elle se pose peut-être en termes de situation comparée, gendarmerie, police nationale. Je vous ai donné un certain nombre de chiffres qui montrent que les missions sont différentes, mais les niveaux d'encours sont, euh, sont aussi différents. Donc je pense que si vous voulez, des, des, des je, je crois vraiment à des ratios, des ratios de nombre de procédures en cours qui font qu'au-dessus du ratio, ça va, en dessous, on n'est pas bon. Quand j'ai des procédures à 550 par OPJ, c'est clairement pas possible. Euh, voilà, je pense que moi, je verrais plus par OPJ, si vous voulez, des, des ratios qui sont autour d'une de, de, de, de, soixantaine véritablement, je crois vraiment, euh, mais comme ça, un peu à la louche, si vous voulez. Quand je vois que les gendarmes, on est à 30 et qu'on on, s'en sort... Je pense que, ça, ça, en tout cas, il faut qu'on se donne des objectifs et peut-être... Il y a une mission sur les stocks, une mission qui est inspection générale de l'administration, mission Inspection générale de la justice, IGPN, IGGN. Euh, J'en ai eu euh, connaissance euh, tout récemment et votre mission le sait, euh, le sait certainement. Moi, j'entends que cette mission, eh bien, elle fasse euh, euh, l'état des lieux. En tout cas, ce qui n'est pas admissible, ce qui n'est pas admissible, c'est qu'on demande à l'autorité judiciaire de régler le problème. Voilà. Il ne relève pas de lui, pas d'elle. À un moment donné, c'est une problématique là-dessus qui relève du pouvoir exécutif, qui relève du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur doit la traiter. Le parquet n'est pas là pour avoir une politique de gestion de stock, ou de gestion de flux à titre principal. Il est là pour faire en sorte que des procédures soient traitées correctement, qu'il ait une attention globale, mais ça ne doit être pas être le premier ressort qui lui est demandé. Merci, Monsieur le procureur général. Je vois que l'heure tourne. J'ai une dernière petite euh, question. Est-ce que dans un schéma euh, idéal, euh, parce que dans, dans le cadre de nos visites sur les expérimentations, on a eu quand même des retours euh, positifs euh, sur l'aspect qualitatif d'avoir mis les sûretés urbaines et les sûretés départementales sous l'autorité fonctionnelle, en tout cas, à tout le moins euh, de, de, des chefs de la PJ PJ au sens des de CPJ, et que cette culture PJ avait pu irriguer un certain nombre de, de, de, de, de bonnes pratiques l'organisation des SU et des SD. Euh, Est-ce que euh, dans l'absolu, euh, ce n'est pas une bonne idée de reconstituer, de reconstituer cette filière investigation judiciaire, peu importe, euh, mais de faire en sorte qu'aussi au sein de la sécurité publique, on ressent en deux distinctement ce qui relève de la police administrative, ou de prévention, et de ce qui relève de la police euh, euh, judiciaire. Je mets de côté le, le débat sur qui chef à la fin. Est-ce que c'est le DDPN, des ZPN, etc. Mais, non, mais au moins sur cet aspect-là, est-ce qu'il y, y a... Moi, je pense euh... que si vous voulez, la, la question des... Euh, la question des sûretés départementales, elle a introduit de la complexité. Pour moi, à un moment donné, les... les ce qui relève des sûretés départementales historiquement, un certain trafic de stupéfiants, euh, des euh, violences sexuelles, des choses comme ça, ça, pour moi, ça devrait être beaucoup plus sur des niveaux, euh, sur des niveaux hein, voilà, je crois. Après, je reste persuadé, si vous voulez, qu'il y a la délinquance de voie publique, la délinquance du quotidien. Cette délinquance du quotidien, euh, elle doit être gérée à un niveau commissariat. Elle doit être gérée véritablement. Il y a sans doute la nécessité de, de, de culture. Mais moi, je crois vraiment à deux niveaux bien distincts. Voilà. Et il y a la masse, véritablement. La masse, et on voit bien que de plus en plus, je vois ce qui s'écrit dans les euh, JO 2024, ce qu'on préfigure, l'attention aux ventes à la sauvette. C'est quelque chose qui est... Et, et, et voilà. Et Les AFD posent d'autres problèmes, y compris en termes d'exécution et de taux d'exécution. Euh, mais, mais, mais si vous voulez, moi, je crois vraiment qu'il y a de la délinquance euh, grave, significative, complexe. Elle relève de la police judiciaire euh, il faut effectivement mettre fin à ces guéguerres qui ont pu exister. Moi, je me souviens des Sûretés départementales stupes et des PJ stupes, etc. Ça, ça doit être re regroupé. Je ne crois pas au Cossésines. On n'a pas abordé ça, mais euh, il faut que c'est euh, pas le sujet. Moi, je crois vraiment qu'il faut traiter la problématique des commissariats, euh, qui est des circonscriptions de, de, de, de police nationale, les futurs, euh, comme étant quelque chose qui est à part. Et, et après, il y a des mécanismes, si vous voulez, de, de, de formation, d'acculturation. Au judiciaires. Euh, mais eux, ils peuvent euh, effectivement traiter de la prévention et euh, ces formes de délinquance quotidienne, me semble-t-il, de, de mon point de vue, c'est plus clair. Merci, euh, monsieur le procureur général. On arrive au, au terme de, de cette audition. Merci pour la clarté de vos propos et la sincérité euh, qui, qui est allée avec.